Au cours des trois dernières années, les organisations ont connu en moyenne cinq transformations majeures. Pour accompagner ces transformations, les départements L&D peuvent combiner deux approches. La première approche consiste à adopter les principes de l'agilité. Concrètement, il s'agit de construire des dispositifs qui se déploient par itération et qui sont en capacité de livrer des résultats opérationnels dès le premier mois. La deuxième approche consiste à mettre en place des environnements capacitants. Il s'agit là d'autonomiser le plus possible les collaborateurs pour qu'ils puissent aller chercher les ressources dont ils ont besoin ou qu'ils les créent pour les autres. C'est cette combinaison de dispositifs agiles et d'environnements capacitants qui permet aux organisations d'accueillir les transformations avec un maximum de souplesse.